Bonjour à tous Dès les vacances de la Toussaint, les Français commencent à compter le temps qu'ils restent jusqu'au Noël et petit à petit commencent à acheter des cadeaux de Noël. Peut-être c'est déjà le temps pour vous, nos chers clients, d'y penser. Quel cadeau aimerait recevoir votre client L'équipe de Blue Collection vous a préparé quelques idées intéressantes et pratiques. On est 100% sûr que vos clients seront 100% Satisfait. Comme la première proposition vient le set de chaussettes. Le set contient deux paires de chaussettes et il est valable en deux motifs différents. Vous avez le motif de Saint-Nicolas et vous avez le motif de Rennes. Comme vous pouvez voir ici, vous avez, vous avez la petite feuille où vous pouvez faire le marquage en topographie. On veille à ce que vous n'ayez pas froid pendant de longues soirées d'hiver. Mais que manque-t-il encore pour euh, un cadeau euh, qui, soit euh, qui soit bien réchauffant et qui va vous réchauffer après, après une, une longue promenade faite en hiver Je pense qu'il vous manque une tasse de thé et aussi une couverture chaude. Et voilà, l'équipe de collection vous euh, propose deux tasses qui se différencient par les couleurs du poule. Donc vous avez la tasse qui est faite euh, en euh, acrylique et céramique et qui, euh, dans le poule, euh, est en gris et aussi en euh, motif nordique et voilà. Ici, les pumes sont aussi euh, personnalisables, donc voilà, vous avez petite, euh, le petit sticker en simili cuir qui vous permet de le marquer en gravure laser. Et encore, si vous, a, si vous allez avoir euh, du froid, je pense qu'une bonne proposition, c'est son euh, couverture. Ici, j'ai la couverture qui est, euh, qui est, voilà, très grande. Euh, elle est en couleur rouge avec des, avec le motif de rennes. Et euh, on en a aussi en euh, couleur gris. Maintenant, euh, je pense qu'à chaque fois euh, quand, vous, euh, faites, quand vous faites euh, des pains d'épices, vous vous, vous vous demandez où les mettre pour qu'ils gardent le goût et pour qu'ils restent savoureux jusqu'au jour de Noël. Et l'équipe de Blue Collection vous a préparé le, le, la, la, la boîte en euh, acier inoxydable. C'est une boîte à biscuits cookies. Euh, voilà la boîte, euh, le design de, de la boîte est conçu par nos graphistes et le marquage est possible, euh, est possible sur la couvercle et ce sera la gravure laser. Une fois que vos plats sont préparés, des gâteaux sont sortis du four, je pense que, et voilà, les cadeaux sont déjà achetés. Je pense que vous allez penser euh, comment les emballer, quel papier décoratif choisir et euh, quelle couleur du ruban choisir. Et voilà, l'équipe de Blue Collection vous propose maintenant des sacs cadeaux. Ils sont valables en deux, deux dimensions différentes. Et vous allez les plus grands et plus petits. Et voilà, ils sont, euh, ils, sont, euh, ils sont faits en tissu non tissé, ils sont blancs. Et comme vous pouvez voir ici, on peut le personnaliser avec la sérigraphie transfert thermique. Euh, ce qui est très, très intéressant et très, très chouette, je pense que ce sont ces rubans qui sont en couleur soit, euh, soit rouge, soit le couleur argent, et voilà, qui sont bien réservés pour le Noël. Maintenant, euh, c'est tout pour le pour les moment, je pense que euh, vous allez trouver euh, quelque chose d'intéressant pour offrir à, à vos clients. Euh, je, veux, je voudrais vous euh, remercier remercier euh, pour le temps que vous vous avez consacré à ma pré présentation. Je vous souhaite aussi joyeux Noël et à la prochaine.